Alors, la formation que l'on a réalisée aujourd'hui euh, s'adressait à des chirurgiens, euh, là il s'agit d'internes assez jeunes, euh, mais la volonté était de transmettre euh, les gestes élémentaires à faire euh, en euh, chirurgie orthopédique d'urgence, et en particulier euh, les gestes qui sont adaptés à la prise en charge de blessés, euh, de guerre ou lors d'attentats, euh, ça consiste finalement à revenir aux fondamentaux de la chirurgie orthopédique avec des gestes simples, le débridement, le parage, éventuellement la revascularisation et pour la séance de cet après-midi, deux gestes principaux, la stabilisation par des fixateurs externes, euh, suivant des protocoles de damage control, c'est-à-dire des montages à la portée de chirurgiens non-orthopédistes, non et euh, des gestes de fasciotomie qui consistent à se mettre à traiter ou à se mettre à l'abri de syndrome des loges. Euh, elle s'adresse à tous les chirurgiens, quelle que soit leur spécialité, en, en, en ayant à l'esprit que euh, nul n'est à l'abri de la réception de blessés et de blessés type attentat, en nombre important, euh, pour des lésions dont on n'a pas l'habitude, et euh, il est assez simple de transmettre euh, ce qui doit être fait en urgence euh, dans ces conditions-là, même pour des chirurgiens qui ne sont pas des orthopédistes.